C des... oui. bah, c des, euh, c des... On a vécu en fait le, la, même, la même histoire avec Philippe parce qu'on est des papas tous les deux ah ouais, j'ai perdu bien. moi le doudou de ma fille dans un avion, lui je sais qu'il a perdu le doudou de son fils dans la rue, donc euh, voilà c'est un, un peu parti de cette, cette expérience là, on s'est dit que comme ça nous est arrivé à nous et que ça arrivait à pas mal de gens autour de nous, ça pouvait devenir un sujet. Un sujet de film, un sujet intéressant. Quoi. Mais ma question, c'était, est-ce que vous avez un souvenir de votre propre doudou Moi, j'avais un, j'avais une sorte de, de torchon à vaisselle, quoi. Euh... C'était pas. Euh... Oh oui. Non. C'était pas vu. Était dur. Hein, euh... J'avais un ours en peluche qui s'appelait Michel. <rire> <rire> Moi, je, me souviens pas. je sais que j'avais sauf la girafe. moi Ah, moi, j'avais adoré le mouton <rire> ouais, c est c est aussi. C'est ouais. dans le spectacle. Un, <rire> <en> spectacle <rire> tous les deux. Tous les deux, on se met. C'est Pas, pas, pas. Moi, je me rappelle pas. Franchement, c'est trop, trop vieux, quoi. Combien de votre enfant Ben oui, mais le truc, c'est oui. Moi, je sais ce qu'il avait mon fils et. Plus âgé. Non, pendant. Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. je suis désolé, je suis parti arrivé. excès de confiance excès de confiance excès de confiance, ça arrive ça de te temps, te temps. Le truc même pas. accroché à la tête oh, non, euh, il avait une espèce de, de personnage mais qui ressemblait à, ni à un animal, ni à rien il avait des, des, des bras comme ça en fait, je vous explique la vérité euh, la sœur d'Éric Lartigo, qui était le, mm -hmm. le metteur en scène de Pamela Rose notamment, et d'autres films okay. évidemment, euh, tenait un magasin de, de, de vêtements pour enfants mmh. qui s'appelait euh, Ficarabois je crois ça vous dit rien ça ah, si, si, si, si. dans le marais ouais, j'en <rire> profite pour saluer Eric Tigo et, euh, et j'avais acheté chez lui un doudou qui était un peu dans l'esprit un peu un peu un peu différent quoi un peu un petit vous voyez ce que je veux dire c'était pas pas la peluche normale voilà. <rire> oh le gars a tout aussi non ouais.